L'éthique, ce n'est pas la morale, l'éthique, ce n'est pas mes intentions. L'éthique, c'est mon pouvoir personnel de faire ce que je dis que je vais faire. Ça, c'est l'éthique d'un point de vue Deleuzean qui, qui s'enracine chez Spinoza. Maintenant, ce que je veux faire, c'est l'expression de quoi De mes valeurs. Ce que je fais montre les valeurs que j'ai. Pas toujours, justement. Ce que je fais souvent montre des valeurs que je dis que je n'ai pas, mais que en fait j'ai. Et c'est là qu'on voit en quoi l'éthique, c'est réellement non pas une intention, c'est ma capacité réelle de faire ce que je dis, que je souhaite faire, c'est de vivre en cohérence avec mon désir, un désir qui est nourri, qui se concrétise par mes valeurs. Et Spinoza expliquait dans son éthique que nous avons des valeurs tristes ou nous avons des valeurs gaies. Nous travaillons pour la joie ou nous travaillons pour la tristesse. La joie est une liberté, elle se cultive et elle se cultive avec nos valeurs.